Yes! Salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Québec. Aujourd'hui, on est au massif de Charlevoix, en collaboration avec Québec Valo de Montagne. Pour cette année, je vais encore vous présenter des itinéraires de mon cru. Vous pouvez suivre les différentes activités de Québec Vélo de Montagne sur le hashtag RideQuebecCity sur Facebook, Instagram et YouTube. Pour ce qui est de moi, je m'en vais vous montrer une petite manière de vous diriger dans le réseau pour faire plusieurs pistes, le fun, et avoir du plaisir de haut en bas. Alors, première chose à faire, quand on est au chalet du sommet, on va tout simplement se diriger dans la bus jaune, qui nous donne accès euh, d'habitude à l'histoire sans fin. Mais la première piste que je vais vous amener faire, ça va être la toute nouvelle Cigale. Après ça, je vais vous montrer où est-ce qu'on s'en va. Deuxième piste de notre itinerreur, ou plutôt la première. On va aller faire la Cigale, juste ici. Donc, la Cigale est une des nouvelles pistes noires de la montagne que je vous ai montré il y a quelques semaines. C'est une foutue belle piste naturelle que j'ai adoré découvrir avec mon guide Julien. Pour bon, merci. Ça fait qu'aujourd'hui, l'itinéraire que je vais vous montrer... Euh, c'est un petit peu plus difficile de faire des itinéraires au, au massif euh, parce que ça reste une montagne de downhill. Du pars d'en haut jusqu'en bas. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est une manière de vous déplacer dans le réseau pour faire, selon moi, les pistes les plus funnes. Donc, on va faire beaucoup de pistes bleues, un petit peu de noir. Mais ça, ce pas des noirs hyper difficiles. Ça fait dès maintenant deux semaines que la cigale est ouverte. On peut déjà voir que beaucoup de passages. La piste est beaucoup plus tapée que lorsque je suis venu l'essayer. Là, ça va tellement être une piste rapide avec le temps et les passages très hâte de voir comment qu'elle va évoluer les petites possibilités de saut ici <rire> Évidemment, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, fait que je vais pas vous montrer toute la piste. Je vais juste vous garder euh, peut-être les highlights. Ouais, fait que la piste est définitivement plus rapide qu'à son ouverture. Je n'ai pas eu combien de passages dedans. On voit que la terre et l'homme sont déjà beaucoup plus pactés. Front. entre les arbres. La proline à droite, la drop à d'avant, qui est plus grosse dans la vraie vie que lorsqu'on la voit ici. Bah, bon, notre cigale est faite. On arrive donc ici, dans le traversier. Ou on peut l'appeler la traverse. Normalement, ce que vous feriez, ce serait d'aller à gauche faire la fourmi. Mais, ce qu'on fait à la place, on s'en vient ici et on tourne à gauche. Si vous connaissez ce coin-là, ça c'est l'entrée des trois petites pistes. Piège-Arnord -à, à ours. Whippet et petite chèvre. Ça fait qu'avant, votre manière d'arriver ici, c'était pas compliqué. C'est de passer par les pistes vertes, en plaisir rider, et de monter le traversier. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait à la place On est juste un petit peu plus haut. On finit notre cigare. On prend ce petit connecteur-là qui s'appelle la patte d'ours. Et ça nous donne accès à notre pérageur nord à la ours, à notre Whippet et notre petite chèvre. Et, je vais aller vous en montrer une quatrième. Au moment d'écouter ces images-là, je ne sais pas si ça va être ouverte. Oh, j'ai fait un beau petit no-footer. Donc, avant de me tuer, ou de manquer me tuer, on va avoir une quatrième petite piste bleue, juste en bas de notre petite chèvre. C'est une piste bleue création de Sentier de l'Est. J'ai eu la chance de la marcher, il y a du jour, on va être super le fun. Fait que moi, au moment de filmer ces images-là, elle n'est pas encore ouverte. Donc, je la fait tôt le matin, avant que les cyclistes arrivent sur la montagne. Mon contact à la montagne m'a dit qu'il allait avoir peut-être quelques petits virages en train de sécher à la fin, mais il était praticable. Fait que je vais être un des premiers à la rouler. Donc dans notre itinéraire, on est rendu à peu près à la moitié de la montagne. Là, ce que je vous fais faire là, c'est la piège rarement à ours. Elle est une noire aussi. C'est pas une noire euh, très technique. Mais il y a un petit peu de dénivelé dedans. Donc vous êtes avertis. Alors, je vois beaucoup de monde venir la faire. C'est qu'ils ne sont pas nécessairement des experts, on s'entend. Donc, c'est juste d'y aller et de contrôler votre vitesse. Surtout lorsque vous arrivez dans des places comme ici. Ça peut être très rapide dans le bois. C'est ici. Donc, la piège à renard à ours se termine. La whippette commence. On change carrément de caractère, on est rendu... Dans une jump line. Je vous invite à faire attention. Non pas par sa difficulté, mais par la vitesse qu'on peut atteindre de là Celle-ci est une bleue. Donc, euh, tout se roule. Les sauts sont des doubles, qu'on appelle, mais il n'y a pas des immenses gaps. Regardez, c'est genre... Ça, ici... C'est lui qui est assez lent. Donc vous les sautez ou vous les sautez pas, mais à moitié, c'est pas le best. Hop À gauche, on a notre fourmi qui arrive. À notre droite, on a une magnifique vue. attention ici le sol est très très loose dans l'itinéraire on continue sur notre gauche juste ici, dans la petite chèvre comme ça oh j'ai frotté quelque chose sur ma roue, Je laisse deviner quoi donc encore une jump line elle est un petit peu plus élevée que celle qu'on vient de faire encore une fois, tout se roule. Il y a moyen d'avoir des gros pics de vitesse à ce saut là Super belle piste. Je peux te faire le double? Limite, mais c'est correct. Bon, Dans nos petites, petites pistes back-à-back, on est à 3 de 4. On croise la bus jaune, excusez, l'histoire sans fin, juste ici. Ne faites pas ce que je fais à l'instant, j'ai la permission. Voici la bleue, je ne sais pas encore le nom. C'est donc une création de sentiers de comme je disais. Je l'avais marché il y a deux semaines, dix jours. Il reste les, les entrées de pont en autre genre à faire ah, qui ont été faites depuis. Ah. Ah. Oh my god. Quand t'as un fac, côté de ton que c'est pas pareil. Fait c'est ça, je la découvre en même temps que vous autres. Une super belle bleue, qu'on peut avoir une bonne vitesse. Mais évidemment, vous êtes responsable de quest ce que vous faites de là. Ça! Oh, nice! Donc, la piste est quand même belle, qu'est-ce que je peux voir? Elle est un petit peu molle, mais c'est normal lorsqu'une pièce vient d'être complétée. souvent, ça va lui demander des passages, et aussi euh, notre hiver québécois qui va la taper. Mais, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça. Ah, les virages à chercher. OK, je comprends. On va regarder. On va respecter. Fait regarder, je suis dans la fin de la piste présentement. Il reste à passer la pelle dedans. Donc voyez oui, un petit peu à quoi ça ressemble. Oh, on en a une nouvelle. À droite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a deux, euh, deux lignes. Oh, that's cool. Super. Et la dernière que je vais vous montrer, on va la mettre optionnelle, parce qu'elle est plus difficile. Fait que de mon côté, la limonade. Et ça ici, ça va être... La partie la plus technique du vidéo, comme beaucoup de gens m'ont dit, elle est plus difficile dans la vraie vie que sur vidéo. C'est pas comme si vous n'avez pas averti. Là. Je veux dire l'effet GoPro, là, je vous en parle souvent. Bon. Fait que le truc dans cette piste là, c'est de regarder loin. Ça, ça ici, on fait attention. Ah, celui-là, il est challenging pour vrai. C'est pas si pire. Quand t'as à connaître... OK. C'est vraiment pas si pire. Hop. Le truc ici, c'est pas compliqué. Regardez loin. Regardez loin en avant. C'est facile de se perdre dans ce dédale de roche-là. Mais si vous êtes pas certain, il y a des petites... Options plus faciles. Ah. Off camber ici. Ah. Ah. Magneto style ici. Si vous regardez loin en avant. Bon, le principal est fait. une magnifique vue sur le fleuve ici. On va le focus encore pour quelques secondes. là on va le ramener dans une piste que vous connaissez bon, presque terminé on va se concentrer. Et voilà. C'est la fin de la limonade. Et nous, on embarque ici, dans la basilique. Votre option facile, à coeur de velours. Et si le basilic devient un pesto Puis on essaie de classer noir, euh, bleu, excusez. Est-ce qu'on peut gaper le pont Oh Limite un peu mais ça a bien été on passe à côté du Club Med bonjour Club Med on en est à notre dernière bosse Et voilà, c'est donc en arrivant à la gondole ici que se termine notre itinéraire du massif. Itinéraire, on va dire intermédiaire avancé qui vous permet de faire et d'enchaîner les plus belles pistes de la montagne. Merci beaucoup, guys!